Voilà, donc on doit calculer l'air. D'accord. On reprend ça. Entre moins 2 et 1, et puis f de x, c'est x cube moins x carré moins 4x plus 4. x cube moins x carré moins 4x plus 4. Plus entre 1 et 2. Je n'ai pas envie de tout réécrire, je mets des petits points de suspension. Ça veut dire, on veut calculer la primitive, on calcule la primitive ici, x4 sur 4, moins x3 sur 3, moins 2x carré, plus 4x, entre moins 2 et 1, plus la même chose, entre 1 et 2. Donc si je vous mets dans une consigne que vous pouvez utiliser la calculatrice pour faire le calcul, je veux en tout cas que vous arrivez jusque là, à la main et puis après vous pouvez utiliser la calculatrice donc, le calcul de la primitive normalement c'est pas trop compliqué ça prend pas trop de temps euh, ce qui est long et pénible après c'est d'aller remplacer ici euh, par toutes les valeurs et puis de, de faire tout le calcul donc la calculatrice vous permet de faire euh, ce genre de calcul vous allez dans le menu math et puis 9 la calculatrice que vous avez, vous allez voir que c'est plus ou moins... Donc voilà la calculatrice, à quelque chose près. Et si vous allez dans Math, et 9. Si vous n'êtes pas chanceux comme moi, vous avez un vieux modèle qui n'est pas à jour et puis ça vous présente le calcul de l'intégrale de cette manière-là. Alors ici, bah, vous mettez la fonction f, donc la fonction dont on veut calculer l'intégrale, c'est-à-dire celle-ci. Donc x cube moins x carré, x cube moins x carré, Moins 4x plus 4. Ensuite, la variable d'intégration, ce dx, là, le x qu'on trouve après le d. Et puis les bornes. Donc euh, ici, le, la première, euh, la première euh, intégrale qu'on a calculée, c'est entre moins 1 et 2. Oui. Une, une virgule, oui. C'est les différents paramètres qui sont séparés par des virgules. Et puis, on appuie sur Enter et on trouve 6,75. Si vous voulez le mettre joliment sous forme de fraction, ça fait 27 quarts. la même chose avec l'autre donc c'était quoi entre 1 et 2 alors on peut faire revenir oh, pourquoi j'ai fait entre moins 1 et 2 bon ça reste un exemple mais c'était pas entre 1 et 2 euh, c'était entre, pas entre moins 2 et 2 mais entre ce que j'ai fait entre moins 2 et 1, j'ai mélangé un peu les, les choses. Donc entre moins 2 et 1, je recommence. Et puis ensuite, entre 1 et 2. Donc on a 11,25 plus ça. On a moins ce résultat-là. résultat-là, il veut pas, il m'embête, en fait. plus 11,25, il donne ça, 145 douzièmes, je crois que c'est faux. N'importe quoi. Bon. Je refais ça, donc moins... Ce résultat-là, plus... Non Je vais être oui. fraction 71 sixième c'est un résultat qui me dit quelque chose donc ça permet d'aller un petit peu plus vite et puis ceux qui ont de la chance ça s'affiche comme ça chez vous quelqu'un qui a une calculatrice qui lui affiche ça comme ça Voilà, donc, une calculatrice qui est à jour et eh bien ça s'affiche comme ça alors là c'est plutôt euh, ça devrait être plutôt clair ce qu'il faut mettre puisque c'est la même chose que ça donc la moins 2, la 1 ici la fonction et la x c'est un petit peu plus intuitif comme ça, on enfin beaucoup plus intuitif alors faites bien attention ici c'est la fonction f qu'on met, ce n'est pas la primitive. C'est la fonction dont on veut calculer la primitive, dont on veut calculer l'intégrale.